Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Seconde vidéo sur le championnat de France 2023. Dans la première vidéo, on vous avait présenté l'événement. On vous avait dit qu'on reviendrait pour vous donner plus amples informations. Je suis bien entendu en compagnie zoop, de notre fidèle Toto Lastico, organisateur des championnats de France 2023 de Star Wars Légion et co-créateur euh, euh, co de euh, Star Savoirs Légion, qui est à l'origine de euh, ce championnat de France euh, communautaire. Mais tu nous en diras plus. Euh, oui. On va palucher ensemble le règlement euh, du tournoi. Vous allez avoir euh, le détail euh, du week-end, vous allez avoir le détail euh, du PAF, vous allez avoir les détails de l'inscription. Et puis à l'issue euh, de cette vidéo, vous pourrez euh, vous rendre euh, sur le T3 qui est en lien euh, sous euh, la vidéo pour vous jeter frénétiquement sur, sur les places et faire partie des heureux élus. Voilà. J'en ai assez dit, j'ai assez parlé. Je, je te passe la parole, Thomas, et je suis ton humble serviteur. Tu me dis à quel moment tu veux que je projette des effets spéciaux. Pierre, <rire> l'heure est grave. Nous sommes le 20 avril et les inscriptions pour le championnat de France commencent à 20h. Voilà, c'est aujourd'hui aujourd'hui, c'est le jour J. Euh, on s'est dit ça serait chouette euh, de prendre un peu de temps pour vous présenter l'événement, comme ça à 20h pile poil vous serez au courant de tout, comment ça va se passer, combien ça coûte, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire, combien il y aura de parties, bref le déroulé du week-end. C'était un peu le but de cette vidéo là, que tout soit très clair au moment d'inscription. Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les à les mettre là, euh, comme tu disais tout à l'heure, dans le oui, dans, les dans le on sera dans le y, dans, dans, dans le chat, puisque, puisque la vidéo ouais. est en première. Donc, en fait, la vidéo là que l'on tourne, elle n'est pas en temps réel au moment où vous la regardez, mais nous, on est vraiment présent dans le chat et Thomas peut euh, normalement euh, vous répondre. Ouais. Ok. Donc on va euh, on va commencer par regarder le règlement du championnat de France. D'accord. Euh, on va le regarder ensemble, je vais m'attarder sur ce qui est important, et je vous laisserai le lire plus en détail si jamais vous, vous avez envie mmh. de le lire. Vous devez mmh. le lire, vous, <rire> devez. vous avez envie d'aller dessus. <rire> <Okay>. <rire> bon voilà, euh, les championnats de France de Star Wars Légion, édition euh, Under pour cette troisième édition, et puis ça tombe bien, ça fête les 40 ans de la sortie de l'épisode 6. Ouais, c'est vrai, ouais. Euh, donc le championnat de France Star Wars Légion se tiendra le 16 et 17 septembre 2023 à Rambouillet dans une salle magnifique qui s'appelle la salle Pâte-Nôtre, vous allez mmh. voir il y aura euh, une grande salle, il y a une scène et une mezzanine, On, les joueurs sont répartis un peu partout, pour qu'on puisse rentrer 128 joueurs. Voilà. Okay. Euh, cette année, on est cinq Orgas, quelques-uns que vous connaissez déjà, bien sûr Leccei Cupcake, Little Brown qui nous a rejoints, et puis un copain Tirichi euh, qui a très envie de voir comment ça se passe, l'organisation d'événements, qui nous a rejoints aussi. Donc okay. on est cinq pour le noyau dur, dur, dur de l'événement, et puis après il y aura plein de bénévoles, mais je reviendrai, euh, reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mm -hmm. Donc voilà, 16-17 septembre 2023 à Rambouillet, euh, pour le championnat de France Tower région 2023, édition Andor, Endor. Mm -hmm. On est d'accord qu'on est sur un tournoi 800 points en 1 versus 1. Ouais, 1 hein contre 1, 800 points, format classique, j'ai envie de dire. Okay. Alors, euh, y il y a eu beaucoup de questions sur comment ça se déroule un championnat de France. Il y en a qui le connaissent, qui, qui l'ont fait, euh, fait il y a deux ans, qui l'ont fait l'année dernière. Euh, mais il y en a plein aussi qui se disent, bah, c'est mon premier... Euh... Kézako, quoi eh ben Kezako, c'est très simple, avant de vous parler de l'organisation du week-end, j'ai envie de vous dire une chose très importante, c'est un événement communautaire et qui est fait pour rassembler les joueurs, qu'il y a un maximum de joueurs qui puissent se rassembler, et donc il n'y a pas de contrainte de niveau, euh, les joueurs confirmés comme les joueurs débutants, voire les joueurs qui font leur première partie, ont complètement leur place sur cet événement là, la mécanique du tournoi en ronde suisse fait que euh, les joueurs de niveau équivalent vont rester euh, ensemble. Hein mm -hmm. euh, ça va s'écrémer au fur et à mesure des parties voilà. donc très important, même si vous êtes débutant euh, c'est pas parce que vous êtes débutant que vous n'avez pas votre place à cet événement là c'est un événement pour que les joueurs puissent se rencontrer vous allez peut-être rencontrer des personnes qui habitent à côté de chez vous pas très loin, village de la côté, peu importe le but c'est que tout le monde puisse se rencontrer et mettre des visages sur des noms, sur des pseudos que vous pouvez voir euh, euh, sur les réseaux sociaux discord, blablabla et, bla bla, bla bla bla. et puis rencontrer d'autres personnes que vous avez envie de voir ils seront là aussi en tant qu'organes, bénévole ou, euh, ou, ou n'importe quoi Ok, ceci étant dit, attaquons le dur du sujet qui est l'organisation du week-end. On va avoir une première journée le samedi où on va avoir quatre parties. Mm -hmm. D'accord On va commencer à 9h30, on va finir à 21h30 à peu près. Hein. Mm -hmm. Et à l'issue ouais. de ces quatre parties, euh, on va faire un jeu qui s'appelle le plouf-plouf pour ouais, pouvoir déterminer euh, dans le top 8. Qui va rencontrer qui Habituellement, on faisait premier contre dernier, deuxième contre septième, sixième, blablabla. Là, on a envie de faire quelque chose de différent, un peu plus rigolo. Donc, on va faire un plouf-plouf. Être... On a prévu un petit truc, on vous dire, c'est rigolo. <rire> bon, bref. Euh, donc, à la fin du, du samedi, vous allez avoir 8 joueurs qui vont être qualifiés pour les phases finales et les autres joueurs qui vont être qualifiés pour le dimanche, pour continuer à jouer. D'accord On ouvre les portes à 8 h. De 8 h à 9 h, vous allez arriver. On va vous donner votre petit déj. On va vous donner votre welcome pack et à 9h on commence la cérémonie d'ouverture qui va durer à peu près une demi-heure. Euh, et puis à 9h30 pile poil on lance les rondes et on est parti pour 4 parties sur le samedi. Mmh, D'accord. Le dimanche, le dimanche, je mets de côté pour le moment le top 8. Les joueurs viennent euh, à 8h. Euh, pardon, excuse-moi, ils viennent entre 8h30 et 9h, et à 9h on commence la cinquième partie, on joue jusqu'à 11h30, et de 11h30 à 14h, je vous l'avais dit l'autre fois, on va faire un énorme banquet, mm -hmm. ça va être gargantuesque, euh, on va tous se retrouver pour manger ensemble, prendre le temps vraiment euh, euh, d'être ensemble, il y aura des animations, il y aura des jeux, vous allez pouvoir faire tout un tas de trucs, et à 14h on va reprendre la cinquième partie, euh, la sixième partie, excusez-moi, Dimanche matin à la 5 dimanche après-midi la 6 d'accord. pour finir à 16h30-16h45. voilà. Mmh, mmh. Et ça tombe bien, parce que pendant que vous, vous allez manger vous amuser, il y a le top 8 qui va galérer à faire trois parties, eux. Ils vont commencer euh, à 8h, ouais. leur, euh, leur partie, et la finale commencera à 14h15 et finira à 16h45, donc les, les, les, tous les joueurs finiront à peu près leur dernière partie ensemble. Euh, pour ceux qui veulent, la partie sera normalement euh, sur écran géant, on verra un peu dans les détails comment c'est foutu, mais euh, bon, voilà, on verra, on verra dans les détails là. Euh, voilà, donc 16h30, 16h45, fin des parties, et on se donne une grosse demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire la clôture. il faut distribuer les lots, il faut distribuer les machins, les bidules, enfin, bref, euh, clôturer comme il se doit euh, ce super événement. Ok. J'espère que c'est clair. En tout cas, vous avez mmh. dans le règlement le détail euh, heure par heure quasiment. Hein. Et ceux qui sont déjà venus savent que c'est respecté à la minute près. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais, on se fait, fait, du... hein. fait pousser <rire> des fois. Hein. On se fait pousser. Bah, gentiment. Hein. <rire> oui, oui, oui. Toujours. toujours <rire> non, non, mais euh, on, on, on fait en sorte que les délais soient tenus. L'année dernière, on avait fini à quelques un quart d'heure d'avance, je crois. Ouais. Donc c'était euh, nickel. Voilà. Partez en tête qu'à 16h30, euh, vous pouvez partir, vous pouvez quitter Rambouillet. D'accord, voilà. okay. Et puis ceux qui veulent rester filer un coup de main pour ranger, vous êtes les bienvenus. bon ouais, et puis il y a quand même la cérémonie euh, de clôture, quoi. Donc, euh... 16h45, 17h30, cérémonie ouais. de clôture. Ouais. Euh, voilà, voilà, voilà. Bon, ok, bon ben, mmh. ceci étant dit, euh, chaque joueur fera au moins 6 parties pendant le week-end. Okay. Donc c'est quand même plutôt pas mal, voilà. Mmh. Ça c'est pour l'organisation du week-end, ensuite on a la partie inscription, comment on fait pour s'inscrire L'inscription est très simple, premièrement vous allez devoir aller sur T3, le lien sera ici. Euh, sur T3 vous allez vous pré-inscrire, c'est-à-dire que vous allez mettre votre nom, la faction que vous allez jouer. La faction jouée vous pourrez la modifier au moment des rendus des listes, c'est pas définitif, c'est un, euh, un élément qui sera validé qu'au moment de la réception des listes. Hein. Donc vous ne tracassez pas là-dessus et euh, votre équipe, si jamais vous voulez euh, venir en équipe, sachant que les joueurs qui, qui sont dans une équipe ne se rencontreront pas pendant la première partie du championnat de France. Après, mmh. euh, après, euh, voilà. Donc si vous venez avec votre fils, ou vous venez avec euh, vos parents, ou, ou avec vos amis, la première partie, dans tous les cas, vous la ferez pas contre ces personnes-là, et puis après, bah, ça va dépendre des résultats de chacun, donc je peux pas vous assurer les parties suivantes. Mmh. Par contre, la première, si vous êtes dans une équipe, et c'est l'intérêt de mettre une équipe, voilà, vous jouerez pas ensemble. D'accord, ok. Donc, premièrement, vous vous pré sur T3, c'est simple, sur la page, vous avez un bouton où il y a écrit s'inscrire, vous cliquez dessus et vous êtes inscrit. Préinscrit, c'est très simple. Ensuite, euh, il va falloir régler la participation aux frais, la PAF, qui s'élève cette année à 60 euros. Euh, vous avez l'adresse PayPal qui est dans le règlement, donc vous faites le PayPal euh, normalement. Si jamais vous n'avez pas PayPal, vous faites un mail à initiativelégion.com euh, et on peut faire des virements, on peut s'arranger différemment si, si voilà. Euh, on, il est aussi possible de. Alors. Pour le Paypal, excusez-moi, faites paiement en ami. Euh, si vous voulez mettre les frais, euh, frais d'assurance, vous pouvez le faire, mais ça votre charge. Voilà. Mmh. Alors, euh, cette PAF, qu'est-ce qu'elle inclut Elle inclut déjà l'entrée à l'événement en tant que joueur... Deux repas du midi, dont un banquet, je le rappelle, mmh. le banquet me tient fortement à cœur. Euh, les petits déjeuners, puis tout ce qu'on va pouvoir vous servir euh, pendant, pendant l'événement. Et un welcome pack. Alors, welcome pack, euh, ceux qui sont déjà venus savent à peu près de quoi il est constitué. Je vais vous montrer que quelques éléments, là, rapidement. Vous avez euh, un eco-cup qui va vous servir, ça c'est celui de l'édition 2022, et, euh, qui va vous servir à boire. Certains s'en servent à tdd, d'autres les mettent sur leur tête. Enfin Bref, vous en faites ce que vous voulez. Il est logoté à l'événement. Vous avez aussi, euh, je ne vais pas tout vous montrer, mais un peu dans les grandes lignes, on vous fait aussi un plateau de transport à chaque fois, logoté pour l'événement, attention. Hein. Euh, ça vous permet de poser votre pas, ça vous permet de poser vos figurines, ça vous permet de faire à peu près tout ce que vous voulez avec. Pareil, vous pouvez le mettre sur votre tête, ça fait plaisir. Ce, ce plateau, il a aussi le gros avantage, euh, et ça a été fait pas du tout euh, volontairement, il fait pile poil la taille d'une mallette Felder. Ok. Donc, quand vous le met... donc vous pouvez le mettre. Moi je le mets comme ça dans ma housse. Ça protège les figurines, c'est trop cool. Voilà, voilà. Et cette année, euh, donc il y aura des silhouettes, des machins, des trucs, des cadeaux, des cartes. Je vous, je vous passe tous les détails. Mais on a prévu euh, de marquer le coup et de faire un partenariat avec une boutique qu'on apprécie beaucoup dans la communauté qui s'appelle. Et je fais une petite pause. Je vous rappelle que la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il y aura du bois. Et euh, on a une boutique qui fait du bois et qui est très sympa en France, qui s'appelle Mon Petit Laser. Et euh, vous allez tous avoir wow. un range-carte. Euh, voilà. Euh, hop, hop, hop, je ne sais pas trop si on voit. Donc ça vous permet de classer ouais, vos cartes par... Euh, par type de carte, euh, les cartes d'unité, les cartes de commandement, les cartes de mission, etc. Moi, j ai, j ai, je me suis fait un petit espace où on met les dés. Voilà, donc tout le monde aura ça sous forme de, de planche MDF qu'il faudra coller et monter. Euh, et ça prend à peu près 5 minutes à monter avec la colle. Euh, voilà. Donc ça sera pour tout le monde. Wow. C'est quand même pas mal, non Ouais, c'est des beaux cadeaux. Hein c'est des beaux cadeaux. Et donc c'est fait par mon petit laser. Alors là, c'est la version bêta, ça changera peut-être un tout petit peu. Mais voilà, vous l'avez dans l'idée, ce que vous aurez en plus dans le Welcome Pack. D'accord. Alors, ce n'est pas fini parce que nous, euh, on arrose au championnat de France. Il y aura aussi plein de cadeaux, des goodies, des machins, des trucs à gagner tout le week-end. Je vous ai dit, il y aura des mini-jeux. Donc, euh, qui dit mini-jeux dit euh, mini-cadeau, cadeau ou gros cadeau d'ailleurs. Ouais. Euh, il y aura plein de choses à gagner. Voilà. Ok. Comme l'année oui. dernière, euh, on offre la place au champion de France de l'année précédente. Ouais. Euh, et euh, on offre aussi la place du champion de l'Open du Nord, voilà, ça a été décidé comme ça dans le règlement. Ok, très bien. C'est pas mal, non, quand même, pour, euh, pour 60 euros euh... Ça commence ouais, est bien, pas mal, je pense. Ouais, ça commence ah, doux, je trouve, c'est pas mal, on, on est pas est mal. <rire> <rire> bon, euh, je vous ai parlé de l'inscription, de la PAF, maintenant, euh, il est possible que ce soir à 20h, il y ait un certain engouement pour l'événement mm -hmm on l'espère en tout cas, et qu'on se retrouve par exemple à 450 inscrits, oh, ouais, ça peut ouais, arriver. Vraiment, ouais. euh, dans ce cas-là, on va mettre une liste d'attente, la liste d'attente est classée en fonction de du, la date de paiement, dans tous les cas c'est la date de paiement Paypal euh, qui fera foi, ouais. donc, euh, donc si jamais il y a quelqu'un qui se désinscrit, la première personne classée dans la liste d'attente rentrera first in, first out, voilà, bon, mmh, classique. Mm. Voilà voilà, euh, voilà voilà, euh, pour les remboursements c'est pareil, c'est très classique, euh, on rembourse jusqu'à un mois avant l'événement, parce qu'un mois c'est à peu près le moment où euh, on a dépensé tout ce qu'on avait comme budget, mm -hmm. et, euh, et donc c'est plus possible de rembourser quoi, puisqu'on a juste plus les sous quoi. D'accord. Voilà voilà voilà, euh, blablabla, je vous passe... Euh... Le règlement sur l'état de jeu, le fair play, les marges d'erreur, l'arbitrage, etc. Je vous laisserai regarder. Gardez en tête juste une chose très importante, c'est qu'il y aura des grands, il y aura des vieux, il y aura des gros, il y aura des maigres, il y aura des tout-petits. Euh, ce qui est important, c'est de respecter tout le monde. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est là pour s'éclater. Euh, ah, donc il faut qu'on accueille tout le monde tel qu'il est. Et puis voilà, ma foi, ce sont des paroles assez euh, classiques. Faire preuve voilà. de bon sens, quoi. Voilà. Et il euh, y a des papas ou des mamans qui viendront avec leur fiston ou leur fistonne et... Euh, et c'est super comme ça parce que c'est super qu'ils viennent aussi. Mmh, D'accord. OK. Maintenant, euh, sur les règles plus générales du championnat de France, euh, on utilisera le livret de règles qui est disponible sur le site de AMG au moment de l'événement. Mmh. OK. Euh, L'ensemble des cartes, euh, des figurines, des unités qui sont sorties le jour de l'événement seront jouables. OK. okay mmh. Euh, il est important que dans votre liste d'armées vous ayez fait en sorte que chaque unité soit bien identifiable pour que pendant la partie, ce soit sympa pour tout le monde et pour minimiser au maximum les risques d'erreur. Que ça soit une couleur de socle, une couleur de peinture, une façon. Il y en a qui mettent des petits cerceaux sur leur figurine. Il y a 100 façons de faire, vous êtes complètement de, de le faire librement, comme votre imagination pourra vous le laisser le faire. Mais gardez en tête que pour le plaisir de jeu et pour qu'il n'y ait aucun problème, euh, faites en sorte que vos unités soient bien différenciées les unes des autres notamment si vous jouez des B1 les B1 ça se ressemble pas mal, les clones aussi c'est pareil hein. ils sont f... fait un peu sur le truc bon. euh, peinture, peinture, peinture peinture obligatoire peinture full peint, toutes les figurines peintes trois couleurs minimum, blablabla on passe pas le détail ne vous faites euh, pas euh, ne, ne, ne stressez pas si vous jouez des clones et qu'il y a que du blanc et du noir, ça passe il faut que la figurine soit peinte ok se... c'est le bon sens qui compte ok c'est le bon sens euh, on autorise les socles acryliques aussi, en plus des socles officiels. Euh, de toute façon, on utilise la silhouette, donc la hauteur de la figurine, elle est, euh, elle est vraiment importante aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. euh, vous pouvez venir avec des proxys. Alors, proxy, il y a deux trucs différents. Il y a le Kuntas, c'est en fait des figurines qui ne sont pas la figurine officielle, mais que vous voulez jouer. Par exemple, Hera à la place de, de Leia ou de Han Solo, j'en sais rien. Hein. Ça, par contre, ce n'est pas possible. Ok. Ouais. Pendant la partie, vous pouvez le faire si votre adversaire est OK, mais par contre, dans le règlement, on ne, ne l'autorise pas. Okay Et est -ce que si la jamais vous f... voulez. Est-ce que, oui est que le, le, le Toto Fête sera autorisé pendant le tournoi Alors, euh, ah. je sais pas. <rire> <rire> Bref. <rire> <rire> euh... Et sinon, si vous avez des proxys, c'est-à-dire des figurines qui sont imprimées en 3D, c'est OK, vous pouvez y aller. D'accord. Okay. Ce qu'il okay, faut, c'est juste que ça soit clair, la figurine soit clairement identifiée. Euh, ces figurines-là qui sont imprimées en 3D, vous nous les envoyez à initiativelegion.com et on vous les valide. Okay D'accord. Ok. Super. Boom Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser les silhouettes. Attention, elles sont téléchargeables euh, sur le site d'AMG, mais on vous en fournira aussi. Elles ont des tailles spécifiques. Maintenant, il y en a des petites et des grandes. Mm -hmm. on, verra, on verra au moment de l'événement euh, quelles sont les règles à ce moment-là sur les silhouettes. Euh, les listes d'armées. Cette année, nouveauté, je ne vais pas me taper le, le copier-coller toutes les listes sur un site, vous allez faire tout seul. Donc euh, je vais vous demander de vous inscrire sur le site GameUmpLink, et euh, vous allez pouvoir mettre votre liste euh, au moment venu. Les listes, vous devez les avoir mises sur le site dix jours avant euh, le début de l'événement. Quand, quand je vois que vous avez posé votre liste, ou quand. enfin les orgas, hein, euh, on va la valider ou non, et on vous fera sur T3, liste validée ou non. Voilà, donc vous saurez en temps réel, voilà, euh, laissez-nous un peu de temps, quoi. Hein, euh, faites pas un mail deux secondes après pour dire ouais, j'ai posé ma liste, est-ce que c'est bon mm -hmm. euh, Voilà, mais bon bref, c'est encore une fois une évidence. Pouf, pouf, pof, les listes, 800 points, tu l'as dit tout à l'heure, mm -hmm. on est sur le format de jeu classique. Euh, pof, pof. Un petit détail, il euh, y aura un concours peinture, un concours de créateurs de table, et un concours de cosplay. Euh, les règles sont pas encore complètement finies, donc on, vous le... on se laisse un peu plus de temps pour faire un truc vraiment carré. Euh, et on vous transmettra ça euh, dès que ça sera fait, d'ici quelques semaines. Quoi. Bref, ah bon, on est... concours on est... peinture. On est le seul jeu qui, euh, qui va récompenser les tables, quoi. Ça, c'est du jamais vu dans ouais. un dans un tournoi ouais, ouais, ouais. de jeu de jeu de, de, de, de wargame, enfin de, de jeu de figurines. C'est vrai qu'un un prix pour la plus belle table, c'est du jamais vu ouais. et c'est une très très bonne idée. Tout à fait. Euh, donc concours peinture de figurines. Pour les plus belles figurines, le règlement arrive. Concours de table, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent faire des tables, ils font des trucs incroyables. Et on a décidé cette année, euh, comme tu le soulignais, de récompenser les personnes qui se donnaient du mal à ramener des tables, non seulement, mais en plus, qui les faisaient magnifiques. Euh, et concours de cosplay, on s'est dit aussi que ça pourrait être chouette de faire un petit concours de cosplay euh, pour ceux qui ont envie de se déguiser euh, et, euh, et faire des trucs rigolos, quoi. D'accord. Voilà, mais ça viendra, ça viendra très rapidement. Pour finir, euh, les horloges. Et eh oui, on va utiliser les cloques Le retour a été excessivement positif l'année dernière, euh, donc on va continuer là-dessus. On voit que ça rend les parties plus simples, plus équilibrées, plus justes, plus rapides. Donc euh, pour mmh. ce type d'événement, de toute façon on n'a pas le choix en cas de partie, c'est tenir le délai et que tout le monde puisse partir le plus tôt possible entre guillemets le dimanche. Euh, en tout cas, tenir le délai. Euh, il faut, il faut mettre la cloque. Et euh, encore une fois, ça a été super bien, euh, super bien accepté l'année dernière. Et, et puis voilà. Ouais, on est d'accord. Ouf Vous avez le règlement des cloques, je vous le lis pas, on l'a un peu corrigé par rapport à l'année dernière, parce qu'il y a deux trois trucs qui étaient pas assez précis, maintenant je pense que c'est pas mal. Euh... Ben voilà, ma foi, hein. je pense que j'ai tout dit. Ok, donc pour le reste, phase finale, tout ça, vous vous débrouillez pour lire, pour lire la fin de ce document. Ok, très bien, bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ouais, d'autre comme pense... information à... à transmettre alors, attends, parce que j'ai pris une petite fiche pour pouvoir ne rien oublier. Euh, j'ai dit que tout le monde était le bienvenu. Et c'est vrai, tout le monde est le bienvenu. Mais ça, c'est bon, c'est dit. Sauf. Euh, nous avons encore besoin... Sauf Bernard et Jean-Claude. Alors, la liste est là. Euh, deuxième chose, pour faire cet événement-là, on a besoin de bénévoles. Mm -hmm. Les bénévoles qui participent à l'événement auront aussi le droit à un welcome pack. <rire> je dis ça, je dis rien. Donc, tous les bénévoles sont les bienvenus. Euh, vous, vous faites un message sur initiativelegion.com, Vous l'aurez, je sais pas où, on vous le mettra dans les commentaires. Euh, si vous souhaitez nous filer un coup de main, être bénévole sur un événement comme ça, c'est plein de trucs super euh, sympas à faire. Si vous êtes dispo le vendredi après-midi pour la mise en place, c'est cool. Il euh, y a les welcome packs à monter, parce qu'on les monte en général le vendredi après-midi. Monter, ça veut dire qu'on met tous les éléments dans les sacs et on prépare les sacs euh, à l'entrée. Parce que le lendemain matin, le samedi, en une heure, faut qu'on ait fait petit déjeuner et rentrer tout le monde dans la salle. Et donc, ça demande des bénévoles et ça demande des personnes pour distribuer les sacs. Ça demande des personnes pour distribuer, euh, pour cocher que les personnes sont bien présentes. Et ça demande des personnes pour distribuer le petit-déj. Mmh. Euh, voilà. Donc ça demande, ça demande pas mal de monde. Il y aura besoin d'un coup de main pour, le, pour préparer le repas aussi du samedi et du dimanche. Et il y aura besoin de monde aussi pour faire euh, euh, l'animation, euh, la gestion, le, la coordination, si vous voulez, euh, pendant tout l'événement, indiquer aux joueurs où sont les machins, accueillir les visiteurs, parce que c'est un événement qui est ouvert aux visiteurs gratuitement. Donc c'est des visiteurs qui, qui viennent, bah, vous aurez une petite fiche avec quoi leur dire. Bref, Bénévol, c'est un, un week-end plutôt sympa, euh, et plus on est, moins il y a de trucs à faire, donc c'est euh, voilà. quand même plutôt cool, hmm. si je peux dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Donc Bénévol, il euh, y en a déjà pas mal qui sont, euh, qui sont euh, présentés, et on en a encore besoin, 128 joueurs c'est pas mince, et on a vraiment besoin de beaucoup de monde. On a besoin aussi de Bénévoles qui sont capables de faire des démonstrations de Star Wars Légion, ouais. euh, donc, euh, donc voilà. Si vous si vous sentez d'humeur à faire ça, vous êtes les bienvenus, et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. D'accord, on, inscriptions... on avait déjà fait un appel oui. dans la première vidéo, t'as quand même eu des, oui. des retours, ouais, d'accord. Ouais, okay, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, mmh il, y eu, il y a eu pas mal de monde qui s'est présenté, il y a d'autres qui ont été forcés, je pense à ma copine, euh, <rire> mais, euh, mais euh, bon, voilà, on, on a encore besoin d'un peu plus de monde. Ouais. D'accord. Je refais un tout petit obo sur les inscriptions. Vous vous mettez sur T3, vous vous inscrivez sur T3. Votre faction n'est pas importante pour le moment, ça sera valable au moment, au moment de la dépose des listes. Mmh. Une fois que vous êtes inscrit sur T3, que vous avez bien lu le règlement et que vous êtes au courant de tout, vous faites le, le paiement Paypal. Vous avez possibilité de mettre l'assurance, mais ça vous ferait. Et une fois que euh, vous m'avez laissé un peu de temps pour respirer, je mettrai sur, euh, sur T3 les, toutes les personnes dont l'inscription est validée. Okay D'accord. Voilà, voilà. Dernière chose, euh, près de table, euh, il faut 64 euh, tapis et 64 euh, groupes de décors pour pouvoir faire l'événement. Euh, on a besoin de vous, on a besoin de vous très très fort. C'est vraiment, très, très, vraiment la partie la plus compliquée de l'événement, c'est être sûr d'avoir toutes les tables qu'il faut bien. Euh, donc si vous pouvez euh, nous ramener une, deux, trois, quatre, dix tables, quinze tables, 60 tables, ça nous va bien. Euh, on va vous transmettre très rapidement un guide... Qui va vous expliquer en détail tout ce qu'il faut que vous ayez sur la table pour que ça soit éligible à, part à participer au championnat de France 2023 Très et pour bon que niveau. la table soit équilibrée, oui. compétitive, etc. Vous aurez tout, absolument tout, aucune surprise. Euh, donc, si vous cochez tout ça, euh, vous vous proposez, c'est super cool. Et si vous manquez deux, trois trucs. Et eh ben nous, on a aussi des éléments de décor en plus qu on, qu on, pour mmh. garnir un peu plus vos tables. Mais bon, bref, voilà. Mmh. Vous aurez tout pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir proposer une table qui est super cool. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont envie de faire des tables qui... et présenter des tables à des concours, euh, ben, vous êtes les bienvenus. On a envie de récompenser ça encore une fois. D'accord. Okay. Je crois que j'ai tout dit. Bénévole, ben... près de table, euh, voilà. Ben, C'est pas mal, non C'est ouais. pas mal. Ouais, ça m'a pas l'air mal. Ouais. Ça m'a pas l'air mal. Ouais. On rappelle la date oui, euh, 16 et 17 septembre 2023 à Rambouillet pour le championnat de France édition voilà, Endor. Édition Endor. Eh bien, merci beaucoup, euh, Toto. <rire> merci beaucoup, Toto, pour, pour, pour ouais. toutes ces informations. J'espère qu'on pourra vous proposer un, un, un max de side event avec de la présentation de jeux qui tournent autour de l'univers Star Wars. On l'a dit, hein, si vous pouvez faire de la démo de Star Wars Legion, c'est bien. Si vous voulez venir présenter un autre jeu, je pense que c'est possible aussi. Tant qu'il a trait à l'univers de Star Wars, je pense que ça peut être, ça peut être sympa ce serait sympa de revoir une table de X-Wing, de revoir une table d'Armada, ou, ou, ou même de, de, de Shatterpoint, qui va, qui va bientôt sortir. Euh, merci de nous avoir suivis dans le chat. Euh, J'espère qu'ils ne nous ont pas euh, effondré euh, de questions. Si jamais euh, vous regardez cette vidéo après euh, la première, vous pouvez mettre vos questions en commentaire euh, en dessous. Sinon, utilisez les adresses mail qui sont à votre disposition dans, euh, dans, le, dans la, la description de cette vidéo pour contacter directement Thomas ou initiative samense légion. Et puis eh ben on vous donne rendez-vous dans quelques minutes maintenant euh, <rire> sur euh, sur le T3 pour vous jeter sur les inscriptions. J'espère qu'on battra le record de, de, de temps pour euh, 17 heures. Hein, le record est... est à battre 17h oh, messieurs, oh, messieurs dames, dames, pardon. Ça va aller vite h Ça va aller très très vite. du J'ai j'ai deux trois encore petites surprises mais je vous en parlerai pas aujourd'hui. Mmh. Mais euh, ce que vous voyez là, c'est le service minimum Il euh, mmh. y a d'autres choses qui sont en préparatif Mais qu voilà, qui demandent un peu plus de boulot euh, Qu'on vous présentera un peu plus tard Mais il y a encore plus de trucs autour de l'événement qui vont arriver voilà. D'accord Je n'en bon. dirai pas plus eh ben, Soit on communiquera par l'intermédiaire euh, de Facebook euh, et, euh, et des médias euh, que vous connaissez bien Sinon, de bah, toute façon, t'es le bienvenu euh, sur, sur OTV pour, euh, pour venir euh, parler euh, une, une nouvelle fois de, de l'événement. Et puis, bah, bien entendu, moi, je serai, je serai présent au mois de septembre pour, pour couvrir l'event. On ne sait pas encore s'il y aura un stream en, en live. Je pense que c'est une question qui a dû déjà tomber dans le chat ouais. parce qu'on a un petit défi au niveau du débit mais quoi qu'il en soit, la finale sera à minima enregistrée et republiée ensuite sur la page, donc pas de souci pour ceux qui sont à distance, vous aurez la possibilité de, de voir la finale, et puis vous pourrez vivre l'événement comme je l'ai fait pour le French War Game Day, avec des vidéos de tours de salle et tout ça que je publierai pendant le week-end, donc vous ne serez pas totalement euh, euh, absent de l'événement si, si vous êtes à distance. Merci Thomas pour toutes ces précisions et puis pour cet investissement euh, lourd, et, euh, mais, euh, mais avec beaucoup d'implications que, que tu donnes pour, pour la communauté. Et puis, ben, nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter des bons jets et puis surtout du bon jeu pour euh, poutrer le type d'en face. Je me suis trompé. C'est de bons jeux et de bons jets pour poutrer le type d'en face. Et puis de vous dire à très très bientôt. Merci de nous avoir suivis euh, dans le chat et, euh, et puis euh, à bientôt! Go, go, go.